Madame Pompili, bonjour, nous, bonjour. nous vous remercions d'avoir accepté euh, cet entretien. Nous jugeons d'intérêt pour euh, tenter de décortiquer euh, l'exercice le, du pouvoir politique au sein du domaine nucléaire. On va le faire à travers deux épisodes particuliers de votre vie politique. Euh, C'est en tant que député et rapporteur en 2018 euh, pour une commission d'enquête concernant les installations nucléaires et euh, à partir de 2020, de juillet 2020, en tant que ministre de la Transition écologique, sous le premier mandat de M. Macron. D'abord, en prémisse, euh, je voudrais savoir pourquoi avoir voulu euh, cette commission d'enquête, ce rapport parlementaire euh, visant à étudier la sûreté et la sécurité des installations nucléaires en France C'était un point sur lequel je souhaitais travailler depuis longtemps, parce que sur ce sujet-là, il y avait eu des travaux mais finalement jamais de travaux approfondis alors qu'on était sur une énergie qui était une énergie très utilisée en France avec des installations nucléaires un peu partout sur le territoire et avec un espèce d'état d'esprit et j'allais dire un dialogue mais même pas un dialogue, une, une, des informations qui nous venaient qui étaient toujours très rassurantes, qui étaient toujours très lénifiantes et euh, avec une volonté de nous dire que tout allait bien et qu'on n'avait pas trop à aller jeter un œil dedans. Et euh, moi, quand on me dit qu'il ne faut pas aller voir, j'ai envie d'aller voir. Et euh, la, les centrales nucléaires, ce n'est pas une fabrique de chocolat, comme disait une ancienne députée qui travaillait d'ailleurs chez Orano avant d'être députée. On ne fabrique pas du chocolat. On est sur un secteur qui est un secteur complexe, qui est un secteur de haute technologie et qui est un secteur qui comporte des risques. Ces risques-là, il faut évidemment savoir les évaluer, mais il faut pouvoir les évaluer en toute transparence, en lien avec la représentation nationale. Les, le nucléaire, d'une manière générale, a trop longtemps été considéré comme l'affaire des experts. Et tous ceux qui n'étaient pas experts étaient considérés comme non reconnus comme ayant le droit de pouvoir euh, mettre leur nez dedans. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable en démocratie. On a des représentants du peuple qui sont les parlementaires. Ces représentants du peuple doivent pouvoir mettre leur nez dedans. Voilà pourquoi euh, j'ai demandé cette commission d'enquête et euh, qu'elle a pu se mettre en place. Est-ce que ça ne fait pas doublon avec, euh, avec le rôle de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques qui, qui fait déjà ce type de rapport non, ils font des rapports qui, qui peuvent être des rapports circonstanciés sur certains points particuliers. Là, la mission, c'était une mission qui a duré six mois, qui était d'ailleurs une commission d'enquête, hein, et les mots ont leur importance, une commission d'enquête, ça, ça a des pouvoirs. On pouvait convoquer les différents acteurs, on pouvait aller sur site et se faire ouvrir tout, toutes les portes que nous voulions ouvrir. Et ça nous permettait de faire un travail qui était un travail sur un temps suffisamment long, avec suffisamment aussi de députés, il y avait des députés de tous bords politiques qui étaient membres de la Commission, pour pouvoir regarder cette question de manière plus approfondie que sur un travail qui est fait par ailleurs par l'OPEX, qui est très intéressant. Qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi tous les points soulevés dans le rapport particulièrement ah, Il y a eu beaucoup, beaucoup de points qui ont été soulevés dans le rapport. D'abord. Cette commission d'enquête elle nous a permis d'aller sur place dans un certain nombre d'installations de, de, nucléaires de base, mais aussi de pouvoir aller à l'extérieur du pays. On est notamment allé à Fukushima, qui a été un moment très fort de cette commission d'enquête, parce qu'au-delà déjà du fait d'aller sur le site et de voir les conséquences d'un accident nucléaire grave euh, dix ans après à l'époque, ce n'était pas complètement dix ans après, mais on était, on était quand même très longtemps après, de voir les conséquences, de voir que ce site était toujours un site sinistré, de voir que là-bas, euh, on a toujours besoin de refroidir les réacteurs, parce qu'il y a encore euh, du combustible dedans, tout n'a pas été enlevé, et qu'on euh, est obligé de refroidir à grande eau, et que cette eau, on ne sait toujours pas quoi en faire, parce qu'on n'arrive pas à... Euh, la, dé, la, la, la, la, la, la désinfecter totalement. Donc, euh, se multiplient les réservoirs un peu partout, d'eau dont on ne sait que faire, qui devient un problème politique. Et donc, on voit que les conséquences d'un accident nucléaire sont très graves et sont sur le long terme. Ce qui était aussi intéressant, c'est que nous avons vu les protagonistes de l'époque, notamment l'entreprise, hein. l'entreprise qui est l'équivalent d'EDF... Euh, DF voilà, TEPCO qui, qui s'occupait de cette centrale, mais aussi les politiques, le Premier ministre de l'époque, Naoto Kan, et puis, et puis tous ceux qui travaillaient sur ces sujets-là et qui nous ont dit une chose très importante, qui a été pour moi un des points majeurs de cette commission d'enquête, qui était « nous, japonais, nous sommes des gens extrêmement sérieux, nous travaillons correctement, nous avions ce sentiment que ça ne pouvait pas arriver » nous avions ce sentiment que euh, les accidents nucléaires pouvaient exister, bien sûr, mais pas chez nous. Dans d'autres pays, peut-être, un petit peu moins euh, scrupuleux ou euh, un petit peu moins sérieux que nous, japonais. Et euh, ils nous disaient qu'ils avaient eu, finalement, euh, cette espèce de... De, euh, de péché originel qui était d'être trop sûr d'eux et de croire que rien ne pouvait leur arriver. Et... Pour moi, c'est un des enseignements principaux de cette commission d'enquête. On a un peu trop confiance en nous parfois et on ne se prépare pas parfois suffisamment à ce qui est de l'ordre de l'improbable, mais pas de l'impossible. Et c'est un des enseignements. Deuxième enseignement, on a vu un certain nombre de problèmes techniques, notamment le problème des compétences, qui était un des problèmes récurrents sur le nucléaire, et le problème des, du recours à la sous-traitance, qui est un énorme sujet sur la question de la sûreté nucléaire. Et puis la difficulté aussi d'avoir une totale transparence, même si nous avons une autorité de sûreté nucléaire qui est quand même une chance dans ce pays. Effectivement, vous, vous avez dans, dans les éléments en vrac euh, il y a aussi le nombre d'incidents croissants, vous soulignez aussi cet élément, euh, même si les niveaux de d'incidence de, de, de, de, sont de niveau 2 au maximum. Euh, les, vous soulignez donc les, les vieillissements prématurés des, des installations et oui. les, les risques liés au, au changement climatique, hein, euh, les démantèlements longs et, et les techniques. Euh, mais parmi tous ces points en vrac, euh, deux, deux points, deux points euh, sur lesquels on pourrait s'arrêter, donc la sous-traitance. Euh, pourquoi, alors, continue, depuis ce, ce rapport, pourquoi avoir continué à externaliser en, en, ou à laisser externaliser euh, la sous-traitance euh, de, de la maintenance euh, des installations nucléaires bah Parce qu'on n'a tout simplement pas les compétences pour pouvoir faire face sans la sous-traitance. Sous donc il y a des sous-traitances sous qui peuvent se comprendre. Il y a des sous-traitances qui peuvent arriver sur des moments particuliers de la vie du réacteur, qui sont par exemple les arrêts de réacteurs pour changement de combustible ou pour maintenance, où on n'a pas forcément besoin d'avoir des gens sur site tout le temps. Donc le fait de faire venir des sous-traitants à ce moment-là peut s'entendre, même si... Ça peut s'entendre, mais il y a un vrai besoin d'avoir un bon niveau de compétence. Après, il y a de la sous-traitance pour un certain nombre d'activités qui ne sont pas des activités liées spécifiquement à l'activité nucléaire. Vous avez besoin, euh, dans une centrale nucléaire, d'avoir des gens qui font le ménage euh, dans des bâtiments de bureaux, euh, et vous n'avez pas forcément besoin, pour, pour cette tâche-là, d'avoir des gens qui sont dûment estampillés euh, travailleurs nucléaires. Mais encore une fois, il y a toujours une question de, de, de, de jusqu'où on va et euh, il y a eu des mesures pour limiter les niveaux de sous-traitance euh, qui sont bienvenues, mais aujourd'hui on n'est toujours pas au bout sur cette question-là. Il y a un plan maintenant de monter en compétences d'EDF euh, qui, qui, qui était nécessaire euh, et qui, j'espère, va réduire le niveau de sous-traitance, mais euh, les, les, les discours du président actuel de DF ne vont pas dans ce sens-là. Un autre petit point vrai, c'était, vous soulignez à l'époque, la, la saturation des piscines de l'Ague qui était en oui. cours. La SN l'avait déjà averti dès 2010. Euh, on n'a pas anticipé. Pourquoi, pourquoi, pourquoi aucune solution alternative Et pourquoi aucune anticipation sur, sur ce qui va mener l'Ague à être certainement euh, euh, complètement, complètement euh, rempli de, de déchets et peut-être avoir un temps de latence entre le moment où on pourra continuer à mettre des déchets avec les nouvelles piscines qui vont, qui vont se construire et le moment où les déchets continuent à, à, se, faire, à se produire par les, par, les, par les installations en fonctionnement. Le problème de l'anticipation est un problème récurrent sur les questions du nucléaire en France. Ces problèmes d'anticipation, pour moi, sont peut-être même parfois un peu trop récurrents pour ne pas être voulus. Sur la question de, de la gestion des déchets, euh, il y a plusieurs aspects. Euh, il y a la question de euh, pouvoir euh, avoir euh, suffisamment d'espace dans les piscines pour qu'ils puissent être refroidis, mais après, il y a aussi la question de leur euh, entreposage puis de leur stockage, et euh, de leur stockage, y compris à long terme. À chaque fois qu'on a pris des décisions là-dessus, on avait euh, un opérateur, notamment EDF, qui nous disait ben, telle solution c'est la seule qu'on puisse prendre. Et donc, il nous entraînait dans un choix qui était, qui était un non-choix, c'est-à-dire c'est comme ça et euh, ce n'est pas autrement. Euh, sur la question des déchets, il faudrait que je, je puisse euh, expliquer un peu plus longuement, mais euh, on a un système en France qui est euh, le système euh, dit du recyclage à la hague, des déchets, euh, qui euh, alors n'est pas vraiment un recyclage, mais qui est euh, employé pour montrer que euh, l'électricité euh, nucléaire est une électricité euh, qui fait euh, l'économie circulaire. Le retraitement. C'est le terme, c'est le retraitement, mmh. mais euh, quand vous avez euh, la, la publicité notamment qui est faite par euh, par euh, la Sphen ou par d'autres, euh, ils parlent de recyclage. Alors c'est pas faux sur le fond, il y a une part de recyclage, mais ce choix que nous avons fait est un choix qui est un choix euh, très euh, Isolé hein, dans la communauté internationale, mais euh, ce choix est un choix que nous avons fait pour pouvoir développer euh, d'autres combustibles, qui est le fameux combustible MOX, qu'on on utilise euh, qu va utiliser euh, peut-être dans l'EPR, qu'on utilise déjà dans un certain nombre de réacteurs. Mais le, à partir du moment où vous faites ce choix, vous faites aussi le choix de créer des déchets ultimes, qui sont des déchets de... Euh, longue vie, de très très longue vie, hein, puisque là on parle de milliers d'années, est très dangereux pendant, euh, cette, pendant cette durée de vie. Et donc ça crée le besoin aussi de, de, de, de, de nouveaux stockages, hein, ou de stockages qui tiennent compte aussi de cela. Et donc, à partir du moment où vous avez fait ce choix du retraitement, qui est devenu aussi un business, qui est devenu euh, quelque chose qui, qui est... Euh, qui permet des revenus, qui, euh, qui nous permet aussi d'aller chercher des clients à l'étranger, hein, puisque on a euh, des, euh, encore maintenant euh, des euh, déchets étrangers qui sont à la Hague euh, et qui, euh, sont, euh, qui ont été retraités euh, ou qui, euh, qui sont en cours de retraitement. Donc, euh, même si on en a de moins en moins, mais ils sont là. Et donc, euh, à partir du moment où vous avez fait ce choix, vous faites aussi un choix dans l'entreposage de vos déchets et vous faites un choix d'entreposage en piscine pour pouvoir ensuite recycler ou retraiter ces déchets, euh, et donc ça, ça crée un problème de place. Il y a d'autres moyens d'entreposer euh, des déchets, et notamment l'entreposage à sec, qui est euh, pratiqué dans énormément de pays. Aux États-Unis, par exemple, on fait beaucoup d'entreposage à sec. Euh, cet entreposage permettrait d'éviter d'avoir besoin de piscines centralisées qui sont des piscines qui génèrent un certain nombre de problèmes, notamment du fait de devoir ramener tous les déchets, et donc des problèmes de transport qui font qu'on balade des déchets sur les routes de France un peu partout pour les amener à cette piscine. Pendant un certain temps, moi, j'ai posé la question, a-t-on vraiment besoin d'une piscine nouvelle centralisée ou est-ce qu'on ne pourrait pas retirer un certain nombre de déchets à la Hague, et notamment de déchets ultimes qui sont là en attendant de pouvoir partir un jour dans un, un stockage de plus long terme. Est-ce qu'on ne pourrait pas les retirer pour les mettre dans, pour, pour les entreposer à sec Ou est-ce qu'on ne pourrait pas entreposer à sec des déchets qui sortent directement des centrales après leur passage en piscine obligatoire de refroidissement ben, Ces questions-là, avant, c'était euh, mais. Pourquoi vous posez cette question-là Mais non, non on ne peut pas faire autrement, il faut, faut qu'on fasse en piscine. Et il a fallu, notamment pendant cette commission d'enquête, qu'on euh, aille voir l'IRSN, qui est l'institut euh, euh, scientifique euh, qui s'occupe du nucléaire, qui est un très très bon institut, qui fait du très bon travail, pour leur dire est-ce que vous ne pourriez pas nous faire quand même des petites estimations pour voir si on ne pourrait pas euh, faire de l'entreposage à sec, dans quelles conditions, comment, etc. L'IRSN nous a sorti un pré-rapport qui était un rapport qui disait que oui, bien sûr qu'on pouvait faire de l'entreposage à sec. Et d'ailleurs, il y a un deuxième rapport qui est sorti un peu plus tard et qui confirmait les conditions pour le faire. Sauf qu'il n'y a pas une vraie volonté de le faire, parce que si on fait ça, c'est beaucoup plus difficile de faire du retraitement. Et donc, comme euh, il y a une volonté d'un certain nombre de dirigeants de garder le retraitement, bah, du coup, on exclut cette possibilité-là qui est une possibilité qui est intéressante parce que justement, elle pourrait éviter, limiter un certain nombre de risques. Il y a aussi des risques pour l'entreposage à sec, hein, mais elle permettrait notamment de désaturer la piscine de l'Ague. Enfin, les piscines de l'Ague qui aujourd'hui sont saturées et qui vont euh, clairement... Euh, et qui vont être densifiées puisque là... Et, et qui, bah, qui du coup vont être densifiées parce que pour l'instant, il faut bien qu'on les mette quelque part les déchets. Et, euh, et donc, euh, vous voyez, le, le problème, c'est qu'à chaque fois, on nous explique qu'on ne peut pas faire autrement. Plus on attend, moins, effectivement, on peut faire autrement. Et du coup, ben, on est obligé de prendre la solution qui était proposée, euh, qui était proposée euh, au départ, de faire une nouvelle piscine. Et donc, cette nouvelle piscine, ben, finalement, elle, va, elle, a, elle a, il a été décidé de la faire. Euh, le temps de la faire est effectivement un temps long. Et donc, euh, on risque d'avoir un... un euh, un problème euh, 2000, assez vite. Entre 2030 et 2034, il risque d'y avoir aucune solution autre que la densification, et donc peut-être des arrêts de réacteurs pour éviter de, de créer de nouveaux déchets, c'est ça, ça On va avoir ce problème-là de, de densification. Mais euh, le, le problème, c'est que quand on en parle comme ça, on a souvent des réponses euh, des opérateurs qui nous disent que, que ça va se faire, qu'il n'y a pas de problème. Donc la SN joue un gros rôle quand même de surveillance de tout ça parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des déchets nucléaires. Mais n'empêche que la SN a, a alerté depuis 2010 sur, sur cette saturation à venir. Et l'entreposage à sec était aussi une obligation d'étude depuis la loi Bataille et a été abandonnée. Donc en fait, on, on se trouve à ne pas anticiper et à ne pas avoir euh, étudié une autre piste depuis, depuis la loi Bataille. C'est vrai. Et euh, le... le... Le problème qu'on a vis-à-vis -vis de ça, encore une fois, c'est qu'il y a un choix qui est fait dans la tête d'un certain nombre de dirigeants. C'est celui-là et ce n'est pas un autre. Et il euh, y a eu, et il faut bien le reconnaître, il y a eu aussi une forme de laisser faire sur tout ça, en se disant bon ben, ils savent de quoi ils parlent. Parce que de toute façon, toute personne qui vient mettre son nez dedans pour dire euh, « bah, Écoutez, peut-être qu'il faut regarder les choses autrement, peut-être euh, euh, va subir... » une réelle campagne qui va être une campagne de dénigrement de la personne pour en fait euh, faire en sorte que sa parole ne soit pas prise au sérieux. Et donc sur la question du nucléaire, vraiment, j'insiste, on a eu ce, ce sujet-là pendant très longtemps, c'est-à-dire que euh, laisser faire les grands, ne vous en mêlez pas, on sait gérer. Et... Euh, le fait que ceux qui se sont un petit peu attaqués au sujet soient des gens qui avaient des positions antinucléaires, n'a pas aidé non plus, il faut le dire, parce que euh, du coup, c'était euh, le monde du nucléaire se sentait un peu mis en accusation et donc se replier un peu dans sa coquille en, en, en disant « on est attaqué par des antinucléaires qui veulent la fin du nucléaire ». Donc ce qu'ils disent est entaché du fait de leurs conviction. Et aujourd'hui encore, on a énormément de mal à sortir de ça, parce que euh, à chaque fois qu'on remet en cause une décision qui a été prise par le secteur nucléaire, à chaque fois qu'on remet en cause euh, un certain nombre de mesures euh, qui, sont, euh, qui sont mises en œuvre, eh ben on est tout de suite taxé d'idéologie, au mieux et d'incompétence au pire. C'est-à-dire qu'on nous redit que mais c'est qui cette personne-là Elle n'a pas fait telle ou telle étude, donc elle ne peut pas comprendre le problème. C'est un vrai sujet. Je reprends votre, votre, votre expression qui était de dire « laissez faire les grands ». En juillet 2020, vous devenez grande, vous devenez ministre. Donc, que, quelle suite vous donnez à toutes les préconisations de votre rapport en tant que ministre bah, Une des premières choses que je fais quand j'arrive, c'est que je demande un état des lieux, de, euh, des, du, du, du suivi de ces mesures. Euh, j'ai eu, euh, ça a mis un certain temps pour arriver, j'ai eu cet état des lieux du suivi, et euh, où là vous vous retrouvez, c'est pas, pas évident parce que vous vous retrouvez en fait et avec. État un état des lieux, excusez-moi, vous voulez dire quoi, c est, c est quoi Un état des lieux. Euh, de, Une expertise de, en fait, j'ai de... demandé au service du ministère euh, de, euh, de me dire sur les. Euh, je crois qu'il y avait une quarantaine de préconisations du rapport, mmh. quelles étaient pour chaque préconisation les suites qui avaient été données. Et donc j'ai eu, euh, en retour, euh, quelques temps plus tard, un, euh, un état des lieux sur telle telle préconisation, euh, ce, qui en a, ce qui avait été fait. Et donc il y a eu des choses qui ont, qui ont avancé, d'autres beaucoup moins, mais les, préconis les préconisations qu'on avait faites étaient des préconisations assez simples, en fait, hein, pour, pour plus de transparence, pour, pour plus de, de prise en compte des problèmes de compétences, sur la montée en compétences. Et là, pour le coup, il y a eu des mesures qui ont été prises pendant le précédent quinquennat pour mettre le paquet en termes de compétences. On a des sommes dont je n'ai plus le montant en tête, mais on est sur plusieurs, plusieurs centaines de millions qui ont été donnés pour le nucléaire et pour sa montée en compétences. Et j'étais d'accord, je ne suis pas une fan du nucléaire, mais j'étais d'accord parce que je crois que quelle que soit notre opinion sur le nucléaire, quelque chose peut nous, nous réunir tous. On veut des centrales nucléaires sûres. On veut que les installations nucléaires ne, euh, ne pètent pas. Parce qu'il y a des gens qui vivent autour, parce qu'on en a aujourd'hui besoin pour euh, simplement donner de l'électricité. Euh, au foyer, Donc, on, on a besoin de ces centrales actuellement et on a besoin qu'elles soient bien gérées et qu'elles soient sûres. Donc, c'est quelque chose qui a, qui, euh, qui a permis de faire des investissements qui étaient des investissements qui n'étaient pas prévus au départ. Euh, on a un sujet après sur... Euh, euh, parce que tout ne dépend pas de l'État. C'est ça aussi. Euh, on a euh, des plans euh, aujourd'hui euh, qui sont euh, des plans de prévention des risques, euh, on a euh, des, euh, des choses qui sont mises en place au niveau local sur l'information euh, des populations. Et euh, on ne le fait pas comme ça d'un claquement de doigts, de faire en sorte que les populations soient plus investies dans euh, ce qui se passe autour de chez elles. Moi, ce que j'ai constaté pendant la, la commission d'enquête, c'est qu'on avait euh, beaucoup de gens qui vivaient à côté des centrales nucléaires qui avaient des informations sur ce qu'il fallait faire euh, en cas euh, de, de problème, etc. Et qui en fait euh, ne l'intégrait pas plus que ça. Pourquoi Parce qu'ils euh, avaient ce, ce, ce manque de culture du risque qu'on a beaucoup en France, qui est qu'on euh, bah, ne veut pas voir le risque parce que ça nous fait peur et donc on préfère ne pas y penser plutôt que de se préparer, comme d'autres pays, euh, qui, euh, comme le Japon par exemple, qui eux ont une culture du risque très développée parce qu'ils vivent au milieu des tremblements de terre toutes les cinq minutes. Donc euh, ils ont cette culture, ils savent ce qu'il faut faire. Il y a un... Ça commence à bouger, ils savent où ils doivent se mettre. Doivent... En France, euh, j'avais demandé quand on était allé à Gravelines, j'avais demandé à un chauffeur de taxi qui nous amenait euh, à la centrale et qui nous disait habiter à deux kilomètres de la centrale, euh, ben, « Si jamais il y a quelque chose qui se passe à la centrale, qu'est-ce que vous faites ?» Et le chauffeur de taxi doit me répondre « Ah ben moi je prends mon taxi, je m'enfuis. » Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce que si vous faites ça, et si tout le monde fait ça, ça bloque tout, vous pouvez plus avoir de... les secours ne peuvent plus passer, euh, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Et pourtant, il avait forcément reçu l'information chez lui. Avant, avant la culture du risque, est-ce qu'il n'y a pas d'abord une ignorance de l'état de des, des, des centrales On y reviendra plus loin dans, dans, dans l'entretien. Mais avant le risque, il y, a, il y a la connaissance de ce qui s'y passe, peut-être. Peut-être que le risque est, est, est, est amoindri parce qu'on ignore en fait l'état des centrales qui, qui, qui pose actuellement le problème qu'on sait avec différents arrêts pour corrosion anticipée. Mais, il y a des commissions locales d'information qui sont ouvertes, normalement, à tous euh, ceux qui souhaitent y aller. On voit que dans ces commissions d'enquête d'information, c'est souvent toujours les mêmes personnes qui y vont, euh, souvent des gens qui sont très, plus renseignés que la moyenne. Et donc, on a aussi du, du, du mal à intéresser les gens à, euh, à ce qui se passe dans la centrale qui est à côté de chez eux. Et c'est un vrai sujet, mais encore une fois, parce que euh, les gens qui vivent à côté d'une centrale se disent de toute façon, si ça pète, on va tous mourir. Ils se disent ça. Donc, quelque part, à quoi bon euh, apprendre à euh, réagir s'il y a un problème Puisque de toute façon, on va tous mourir. Alors effectivement, ça montre qu'il y a une méconnaissance sur la manière dont ça se passe, mais ça montre aussi que euh, malgré tout, il euh, y a quelque chose de l'ordre du psychologique là-dedans. Et quand je parle de la culture de risque, c'est vraiment pour ça, et j'insiste, hein, c'est important. Et donc là, on a fait un, un travail là-dessus, sur la culture du risque, euh, euh, pour essayer de, de trouver des, des manières de faire venir les gens. Après, elles, ils ne savent pas ce qui se passe dans la centrale. L'information existe. Comment fonctionne une centrale Est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle est, est, qu est, enfin, est, qu est complète Et euh, Est-ce qu'il y a une confiance Parce que c'est un peu le vœu, le vœu de votre rapport, c'est mmh. de, de renouer avec la confiance. Euh, oui. voilà, on a confiance quand on est sûr de ce qui s'y passe. Il y a, il y a les, les témoignages du directeur de Tricastin, etc., qui montrent toute la culture, toute la culture de l'opacité euh, du nucléaire, qui, qui est dépendante de, de, de, de l'image reçue du nucléaire, mais qui se retrouve révélée par différents témoins internes. Ouais. Donc, euh... En fait, euh, il faut faire la part des choses entre euh, la théorie comment fonctionne une centrale nucléaire, ça on a des infos. Quelqu'un qui se renseigne deux minutes va sur les réseaux sociaux, enfin, pas sur, les réseaux, sur Internet, il va trouver comment fonctionne une centrale nucléaire. Si vous voulez avoir des infos sur ce qui se passe près de chez vous, il y a les commissions locales d'information. Donc, ça existe. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'état de sûreté de votre centrale, l'ASN fait des inspections régulières, et quand il y a des incidents, ils sont publiés. Donc, il faut quand même... Faire la part des choses. Pour pouvoir bien gérer le problème, il faut faire la part des choses sur ce qui existe et ce qui, qui n'existe pas. Si vous allez sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, vous avez tout. Le problème, c'est que ce n'est pas très accessible. Et euh, c'est euh, une des choses qui a été d'ailleurs soulevée pendant la commission d'enquête, c'est qu'on a un besoin peut-être d'avoir des informations qui sont un peu plus accessibles au grand public. Il y a un travail hein, qui a été fait. Euh, euh, pour, pour essayer de, de, de, de faire des informations plus accessibles au grand public. Clairement, on n'est pas au bout. Il faut, euh, faut aller un peu plus loin sur ça. Mm. Encore une fois, euh, vous n'ignorez pas que la SN, en fait, euh, les, les, les incidents sont déclaratifs mm. de la part de l'exploitant. Euh, donc on a encore une fois euh, des témoignages qui, qui montrent que ce déclaratif n'est pas suffisant. Euh, les inspections <rire> ne suffisent pas elles-mêmes, puisque dans votre rapport, vous, vous parlez de renforcement des effectifs et un accroissement des budgets de la SN pour euh, prôner, au moins pour satisfaire au périmètre de plus en plus large et complexe de ses activités. Mm. Donc, point de vue sûreté, est-ce qu'on est, est, qu est, est, qu est blindé euh, comme, euh, comme une enceinte voilà. hein. <rire> oh, je, je ne sais pas si les enceintes sont suffisamment blindées. Ben, mais... je, vous, non, non, mais je te plaisante. La population aille se renseigner auprès de la SN, mais la SN, en fait, il y a beaucoup de déclaratifs. Si, si la SN n'est pas au courant, il n'y a que les inspections qui peuvent enfin, mettre en, en exergue des points litigieux, mais sinon, c'est déclaratif. Oui, euh, c'est -ce déclaratif. C'est déclaratif. Après, euh, l'ASN a des moyens d'investigation et euh, si elle se rend compte que euh, EDF, puisque c'est souvent EDF, mais il n'y a pas que EDF, n'a hein, mm. euh, pas fait des déclarations euh, conformes, enfin, n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire, euh, elle peut avoir des moyens de sanction euh, qui euh, sont peu utilisés pour l'instant. Alors. Ça a quand même pu être utilisé, alors ce n'était pas exactement pour ça, mais quand ils ont fermé Tricastin... Les quatre réacteurs pour une qui n'était pas assez, assez haute. Voilà, c'est quand même là une sanction lourde, hein, parce mmh. que cette capacité de pouvoir fermer un réacteur en disant maintenant stop et on reprend tout de zéro, c'est quand même quelque chose de lourd. Je pense que la SN devrait, devrait faire plus là-dessus, mmh. c'est-à-dire ne pas hésiter à utiliser un petit peu la manière forte quand il y en a besoin. Mais il ne faut pas oublier non plus que ça veut dire, quand on arrête un réacteur, des conséquences enchaînent. Vous l'avez vu en ce moment. Oui, mais on l'arrête pour la sûreté. Est-ce qu'elle doit prévaloir ou pas par rapport à... La sûreté doit prévaloir sur tout. Elle doit absolument prévaloir sur tout. C'est aussi pour ça d'ailleurs que la SN n'a pas hésité à le faire quand c'était nécessaire. Donc, une fois, mais... Si, si, si je, si je Alors, elle l'a fait une fois euh, de manière un peu euh, brutale sur Tricastin. Enfin, brutale. Euh, non, elle l'a fait parce qu'elle devait le faire. Après, là, il y a plein d'arrêts de sûreté, notamment les arrêts dus aux corrosions, mmh. euh, qui sont des arrêts qui ont été prescrits par la SN et euh, qui, sont, euh, qui sont suivis. Et qui, une, euh, une fois avoir découvert euh, des corrosions avancées, par des inspections euh, hasardeuses, ce qui n'était pas prévu. Euh, Donc, alors, au, bout compte, mémoire, au bout du compte les, les, corrosions, les corrosions sous contrainte euh, qui amènent des fissures et, et qui amènent des arrêts actuellement ont été, ont été repérées euh, par des inspections. Euh, alors on a eu, ça, ça a commencé par un réacteur euh, du, palier, euh, du palier N4 qui, était, euh, qui si a vous. été repéré. Si vous. Du coup, là comme c'était des grosses corrosions, euh, c'était des grosses là. Mmh. Hein ils ont arrêté les autres réacteurs du même palier parce qu'il n'y en avait pas trop. Il y en avait quatre. c'est une même série. Voilà, même parce... série, c'est les 1450 euh, euh, MW, qui sont euh, d'ailleurs les plus récents mmh. au repère. Euh, c'est ce qui nous a un peu inquiétés quand on a vu le truc, parce qu'on s'est dit, mince, c'est quand même les plus récents. S'ils commencent déjà à vieillir prématurément, c'est une question, euh, c'est un, un vrai sujet. Et ensuite, ils ont dit, on va regarder lors des opérations de maintenance prévues, c'est-à-dire lors des arrêts de tranches qui étaient prévus sur les 1300 MW, s'il si y avait aussi des corrosions. Là, ils ont vu qu'il y en avait aussi, mais de beaucoup moins grande envergure, c'est-à-dire que c'était des corrosions, et là c'est vraiment une question que se pose la SN, est-ce que... Euh, cette envergure nécessite qu'on arrête tout tout de suite, ou est-ce que ça peut attendre eu égard euh, au fait que là on est sur une corrosion plus moins grave Est-ce que ça peut attendre que on regarde au fur et à mesure des arrêts prévus D'accord. Enfin, quand on parle de corrosion, on parle de, de corrosion sur des sur des canalisations qui sont à haute pression, à haute température et à Tout ça, tout ça Vous avez raison. Donc euh, c'est pas de simplement façon... une corrosion euh, qu'on a qu'on a, qu a sur une tuyauterie. Euh... Ah, mais de on de est parfaitement d'accord. Voilà, on est parfaitement d'accord, et c'est pour ça que, pour ça que euh, les corrosions étaient importantes sur les paliers N4, et c'est pour ça qu'ils ont tous été arrêtés tout de suite pour pouvoir euh, les réparer, parce que là, ça ne pouvait pas attendre. Après, vous avez des corrosions sur euh, les, euh, les, les, les 1300 qui sont... Euh, beaucoup moins importante. Enfin, là, vraiment, on ne parle pas de la même chose. Mmh. On parle d'un niveau de gravité qui n'a rien à voir d'un côté ou de l'autre. Donc, d'un côté, ça nécessitait tout de suite l'arrêt pour pouvoir euh, réparer. De l'autre côté, ça nécessite d'abord de faire un état des lieux pour voir quels sont les nombres de réacteurs qui sont touchés, puisque là, on, on arrive sur, sur des anomalies génériques, hein, c'est-à-dire des anomalies qui peuvent toucher tous les réacteurs. Jusqu'à quel niveau ce qui a été vu, là, je vous parle au temps où j'étais encore ministre, parce que j'ai n'ai plus les infos actualisées maintenant, mais euh, au temps où j'étais encore ministre, ce qui a été vu, c'est qu'on était sûr de la corrosion qui existait, donc qui nécessitait une attention, mais euh, qui n'était pas aujourd'hui à un niveau tel qu'elle posait un problème de sûreté sur ces, euh, ces canalisations-là, qui sont des canalisations, on est d'accord, extrêmement euh, sensibles. Hein, euh, donc, euh, et donc, la SN, elle, doit toujours faire la balance. Regardez, est-ce qu'on a besoin d'arrêter tout de suite parce que ça met, enfin, ça pose un réel problème de sûreté ou est-ce que ça peut être géré, y compris en termes de réparation, lors des arrêts de tranche qui étaient prévus yes. Et là, euh, là, a priori, euh, on a quelques réacteurs qui se sont arrêtés en plus de ce qui était prévu. Donc là, la SN a fait l'arbitrage en, en fonction... De cet aspect-là, qui est l'aspect sûreté immédiate. Mais euh, moi, ce qui me pose plus question, c'est quand on voit ces corrosions qui arrivent, euh, même si ces corrosions-là, à ce stade, a priori, ne sont pas. Je, je parle pour les 1300, pas pour les 1450, mais ne sont pas trop graves maintenant, elles n'empêchent pas les réacteurs de fonctionner. Ça pose quand même la question d'un vieillissement qui n'avait pas forcément été anticipé sur des pièces qui sont des pièces importantes et qui, donc, posent la question de comment vont continuer à vieillir des réacteurs dont on sait euh, que on ne va pas pouvoir les remplacer comme ça du jour au lendemain, et donc dont on a besoin pour assurer la sécurité d'approvisionnement de notre pays. Parce que là, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, nous avons besoin de la flotte de réacteurs nucléaires actuels pour pouvoir euh, assurer l'approvisionnement en électricité de nos concitoyens. On en a besoin. Personne, y compris euh, les plus euh, sérieux euh, antinucléaires, ne disent qu'on peut se passer de cette production d'électricité maintenant. Donc on a Et besoin deux, de la garder. Deux jours au lendemain, non, mais en tout cas, les projections sont, existent sur les scénarios qui peuvent se faire sans nucléaire à, à, à plus long terme. Oui, mais, ouais, mais interroger, vous allez forcément les interroger, ceux qui ont fait les scénarios Négawatt, euh, puisque je connais un certain nombre d'entre eux, j'ai eu l'occasion d'en discuter, Marignac, par notamment. exemple, qui est un excellent sur ces sujets qui connaît très bien ces sujets, posez-leur la question. Le problème, c'est qu'ils vous disent qu'un scénario 100 renouvelable qui était aussi, moi, quelque chose que je portais il y a dix ans, euh, aujourd'hui, parce qu'on est dix ans plus tard, parce que les, les centrales, les réacteurs ont dix ans de plus, parce que dans le même temps, on n'a pas fait ce qu'on devait faire sur la sobriété énergétique, sur le développement des renouvelables, etc. La situation maintenant n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Et euh, aujourd'hui, se dire en 2050, on fait du 100% renouvelable, euh, sans, donc ça veut dire quoi Sans faire de nouveaux réacteurs, sans construire de nouveaux réacteurs, c'est-à-dire en tirant la durée de vie des centrales actuelles le plus possible en attendant la montée en puissance des énergies renouvelables, c'est un postulat qui impose une prise de risque qui n'est pas négligeable et loin de là, notamment en termes de sûreté. Ce qui est inquiétant, c'est ces calculs faussés, enfin ces faux calculs. On, on anticipait 40 années de, de, de, de vie d'un réacteur, voire 50, voire 60. Euh, depuis 1998, au budget, on, a déjà, on avait décidé ces, ces corrosions avancées, ces corrosions prématurées. Euh, elles adviennent maintenant sur beaucoup de, de, de la flotte nucléaire française. Donc euh, pro prolonger quoi dire, en fait, dans, dans quelle mesure on est capable de savoir qu'une qu centrale à 100% euh, peut répondre aux besoins pendant encore 10 ans supplémentaires, alors que les sondages se le font par des zones circonscrites à chaque fois donc on n'a pas, pas un état des lieux 100 sûr, et tout se fait sur des simulations, sur des calculs, et vous-même, vous, vous le soulignez dans, dans le rapport. Donc en, Quelle confiance on peut accorder à, à ce type de, de, de paris, entre guillemets, sans être péjoratif sur le pas Ce n'est pas facile de répondre à cette question parce que l'ASN dit elle-même que les prolongations de centrales, de réacteurs, ne peuvent se faire que après ce qu'on appelle les visites décennales. Donc à chaque fois, c'est le contrôle technique. <rire> Avancer, hein, parce que c'est oui. pas rien. Et, euh, on fait un contrôle technique tous les 10 ans, et donc euh, au bout de, de, de 10 ans, on fait le contrôle technique et on regarde euh, ce qu'il faut, parce que la SN ne dira pas euh, « le contrôle technique n'est pas passé, vous, vous, vous, vous éteignez des lumières ». Ils ne vont pas dire ça. Par contre, ils vont dire, pour pouvoir continuer l'exploitation de ce réacteur, il faut faire tel, tel, tel type de travaux. Et après, bah, à nous de voir si ça vaut la peine. Parce que, quelquefois, les travaux sont très, très chers. Aujourd'hui, on a des normes qui se sont rajoutées après Fukushima, qui sont des normes importantes. Le bon carénage à il y de grands bon carénages, etc. Donc, tout ça est un, après un arbitrage. Mais bien évidemment, là, on va être tenté de les garder le plus longtemps possible, les réacteurs. Et donc, c'est vraiment à l'ASN de jouer son rôle. Et l'ASN a dit clairement qu'il euh, n'était pas évident du tout que tous les réacteurs pourrait passer la VD4 et, a fortiori, encore moins la VD5. C'est-à-dire les 40 ans, les 50 ans. Ce n'est pas du tout sûr. Et donc, ça veut dire qu'il faut anticiper. Et on revient à ce qu'on disait au départ sur l'anticipation. Le meilleur moyen d'anticiper pour éviter d'être dans la panade, c'est, un, d'avoir euh, des simulations euh, d'évolution, de, de, qui soient des simulations euh, qui permettent euh, de... Euh, d'anticiper de, de, le fait qu'il y ait des directeurs qui ne pourraient pas redémarrer, et deux, c'est de prévoir des alternatives. Les alternatives, il n'y en a pas 150 si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, puisque je rappelle qu'on est quand même dans une période de changement climatique, et donc il faut qu'on ait des alternatives qui ne soient pas des alternatives fossiles. Donc évidemment, on peut dire, hein, on ouvre des centrales à charbon, centrales à gaz, etc. Là, le but, c'est d'avoir des alternatives euh, décarbonées, les seules alternatives décarbonées que je connaisse, moi, en énergie, c'est les énergies renouvelables, en production, et puis évidemment la sobriété d'efficacité l'efficacité énergétique pour essayer de, de gaspiller le moins possible et de réduire au maximum nos besoins. Donc, c'est pour ça que les programmations pluriannuelles de l'énergie sont absolument essentielles. Et c'est aussi pour ça qu'il faut prévoir, dans les programmations pluriannuelles de l'énergie et dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va venir, un échelonnement des fermetures de réacteurs. Il y a eu beaucoup de débats passionnés sur la fermeture de Fessenheim. J'entends ce qui est dit aujourd'hui euh, sur certains qui disent qu'il n'aurait pas fallu fermer Fessenheim, c'est une erreur, etc. Mais quand on dit ça, ça dénote d'un manque de vision globale de notre enjeu énergétique actuel qui est terrible. Parce que pourquoi il y avait un calendrier de fermeture de réacteurs Parce que l'idée, c'était justement de se dire si on fait ce calendrier, on va donc anticiper le fait qu'on aura tant de gigawatts en moins de production dans les années qui viennent. Et donc, il faut qu'on les compense. Et donc, il faut en parallèle qu'on ne traîne pas sur le développement des renouvelables. Ça permet aussi de se dire... Si jamais tel ou tel réacteur ne passe pas les futurs contrôles techniques, les futures visites décennales, comme on l'a anticipé et qu'on a mis en place en parallèle euh, d'autres euh, outils de production euh, de renouvelables, ben on va pouvoir fermer ce réacteur-là, plutôt peut-être qu'un autre auquel on avait pensé, parce qu'on a pris de la marge de sécurité. Là, le fait que tout le monde se dise « non, il ne faut pas fermer les réacteurs », ça veut dire qu'on se met dans l'état d'esprit de penser qu'on va garder toute la flotte de réacteurs jusqu'à leur mort euh, prévue. Et donc, on ne met pas en place les, les, les marges de manœuvre et de sécurité qu'on doit mettre en place. Moi, j'avais interrogé Jean-Bernard Lévy, après la commission d'enquête, lors d'une audition, sur ça en disant, voilà, euh, on a un certain nombre de réacteurs nucléaires qui vont passer euh, leurs euh, leur 40 ans, certains, peut-être, euh, ne pourront pas continuer plus loin. Qu'est-ce que vous avez prévu si jamais on a des réacteurs comme ça qui doivent s'arrêter Qu'est-ce que vous avez prévu J'ai eu, une, en retour, une réponse qui était une réponse évasive. Oui, oui, c'est prévu. C'était pas ça que j'avais demandé. Je, je, et je n'ai pas pu reprendre la parole, parce que les, les commissions, les auditions parlementaires ne permettent pas de le faire, mais j'avais envie de lui répondre. Non, mais j'espère bien que c'est prévu. Mais vous avez prévu quoi Et quand je me suis retrouvée ministre de la Transition écologique et que nous avons eu, l'année dernière, le problème de fermeture de réacteurs plus importante que prévu, dû notamment à l'époque euh, au suite de la Covid-19 et des calendriers des ma de maintenance qui ont, maintenance été, euh, décalés. Qui ont été décalés, j'ai dit à M. Lévy, bah là, ça tombe bien. Euh, là, on a un problème de réacteurs qui sont arrêtés, qui sont plus nombreux que prévu. Quel est euh, donc la... Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire face à ce problème La réponse que j'ai eue, c'est... Bah, là, ce qu'il faudrait, c'est euh, rouvrir un peu quelques centrales à charbon. C'est la... ça la réaction, la, la réaction que j'ai eue et qui fait qu'après j'ai demandé un audit pour dire, en disant que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc à l'anticipation qu'on a, parce qu'on euh, manque un peu d'énergie renouvelable, euh, l'anticipation qu'on a c'est d'ouvrir de, de, euh, à terme six, six nouveaux EPR 2, euh, enfin, chose que vous avez apparemment validée avec, monsieur, avec, avec le président Macron. Qu'est-ce qui a fait ce changement-là Parce qu'on enfin, a bien compris votre cursus anti-nucléaire, euh, le regard que vous avez dessus, les, le rapport qui, qui préconisait beaucoup de choses, beaucoup de changements. Euh, et là, vous, vous me parliez de basculer sur l'énergie renouvelable. Là, vous parlez d'ouvrir ces nouveaux EPR2. Sur, sur quoi vous vous basez pour, pour, pour valider cette, cette projection Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a dix ans, et puis après, a fortiori, avec la loi de 2015, qui était une loi qui était un peu structurante sur l'énergie, euh, c'était quoi les options qu'on avait On avait un parc qui avait atteint un certain âge, mais qui était encore euh, en, à peu près en bon état de fonctionnement, euh, et on était à un moment où il fallait qu'on prenne des décisions sur le développement des énergies renouvelables. Euh, à l'époque, si on avait suivi pour le coup les scénarios négawatts, et même, d'ailleurs, certains scénarios de RTE, qui étaient déjà dans ces prévisions-là, on pouvait, et je le dis très clairement, on pouvait envisager une sortie du nucléaire sur une génération avec un passage à 50 de nucléaire en 2025, comme c'était prévu. On pouvait, à une condition essentielle, c'était de mettre en place ce qui était marqué c'était de développer les énergies renouvelables au rythme qui était nécessaire à ce moment-là et de mettre en place des politiques de sobriété, d'efficacité énergétique, enfin bref, de mettre en place l'ensemble du scénario. À partir du moment où on met en place par la suite une programmation pluriannuelle de l'énergie avec un scénario, où on met en place tous les outils, on se dit qu'on peut y arriver. Mais pour cela... Comme on voit bien qu'il y a des freins de partout pour mettre en place cela, il faut qu'on ait une vision politique claire et il faut qu'on ait le courage d'y aller. Ce qui a manqué pendant euh, ces dix dernières années, c'est une vision politique claire et le courage politique de le faire. Donc c'est un courage d'ouvrir de, de, de, six euh, PRD. De Non, non, non, non. Il n'y avait pas de six réacteurs à l'époque. Non, non, non, mais pardon. Non, non, non. non. Alors, je me suis mal expliqué. Oui. Je vais redire. On avait une programmation pluriannuelle de l'énergie qui donnait une trajectoire claire de fermeture de réacteurs, de montée en puissance en parallèle des énergies renouvelables et de tout ce qui va autour de politique d'efficacité énergétique et de sobriété, même si le mot de sobriété n'était pas trop dit mmh. à l'époque, mais c'était déjà, déjà ça. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, notamment sur les renouvelables, on est très en retard par rapport à ce qui était prévu, même mmh. si euh, on a eu une montée en puissance, pour plein de raisons, mais dont une des raisons était que euh, beaucoup dans le secteur nucléaire ont considéré que la montée en puissance des énergies renouvelables était une menace pour le nucléaire, et donc n'ont pas été en soutien de cette politique. Moi, je dis clairement que DF n'a pas fait son boulot d'opérateurs électriques français en se euh, euh, diversifiant, en diversifiant son mix. Ils ont trop peu investi dans les renouvelables. Ils ont investi dans les renouvelables à l'extérieur de la France. Ils ont fait des choses à l'extérieur de la France. Ils l'ont fait au minimum en France, mais jamais trop, parce que qu'ils n'y croyaient pas et parce que certains chez eux que s'il faisait ça, il mettait en danger la filière nucléaire. Et donc, il y a eu un espèce de truc qu'on continue à avoir, cette opposition entre le nucléaire et les renouvelables qui a été très, très préjudiciable à notre politique énergétique globale. Et donc, dix ans plus tard, qu'est-ce qui se passe On a fermé Fessenheim, on a fini par le fermer, mais après de très nombreuses tergiversations, d'ailleurs qui ont été très difficiles pour le territoire, parce que à un moment... On a aussi des, des gens qui vivent euh, de ça, qui, sont, qui travaillent dans les centrales, qui ont besoin de pouvoir se projeter, et qui, là, a été euh, assez euh, malmené, je trouve. Et donc, on a fini par fermer Fessenheim, mais sans vraiment euh, mettre la seconde sur les renouvelables, même s'il y a eu des investissements sur les renouvelables, mais pas à hauteur, qu'on n'a qu pas été suffisamment vite. On se retrouve maintenant dans une situation qui... Euh, n'est pas suffisante au regard de ce que nous-mêmes avions, avions prévu, avec un nouveau contexte politique, énergétique, diplomatique, géopolitique, qui euh, n'était pas vraiment prévu et qui nous donne maintenant des contraintes supplémentaires. Et euh, ces euh, contraintes supplémentaires, c'est le fait qu'il euh, y a eu l'accord de Paris qui est passé par là, qui fait qu'on augmente... Nos, euh, nos ambitions climatiques, et qui font qu'on va avoir un besoin d'électricité beaucoup plus important que ce qui a été anticipé, y compris par les rapports de RTE jusque récemment. Et donc, un, on n'a pas tenu nos objectifs, et deux, on va avoir besoin de plus d'électricité que ce qu'on croyait au départ. Y compris Negawatt le dit ça, tout le monde le dit. Après, il peut y avoir des divergences sur le niveau, mais tout le monde voit bien qu'on euh, doit revoir notre copie là-dessus. À partir de ce moment-là, il faut sortir des euh, euh, débats euh, idéologiques et il faut rentrer dans le concret et dans le dur. Et c'est pourquoi il y a eu une demande qui a été faite à RTE par Elisabeth Borne à l'époque, avec mon soutien très fort, parce que j'étais euh, présidente de la commission du développement durable à l'époque. On avait fait le rapport sur la sûreté nucléaire. Euh, et donc Elisabeth Borne a demandé à RTE de tout remettre à plat et de nous faire un rapport clair sur les scénarios possibles du futur énergétique de la France, des scénarios à 2050, en disant, là, on a besoin d'avoir une remise à niveau de toutes nos connaissances sur le sujet pour pouvoir prendre des décisions qui seront des décisions euh, éclairées par les faits, la science, et pas par les débats idéologiques qui partent dans tous les sens. Et donc, RTE a fait ce travail. Un travail énorme, qui a duré deux ans, euh, qui, avec des milliers de contributions, qui est un travail qui, je pense, aujourd'hui, sauf les gens de très mauvaise foi, il y en a, mais est reconnu maintenant comme un travail qui est une bonne base pour pouvoir ensuite faire des choix politiques. Et donc, quand moi je reçois ce rapport de RTE, je regarde ce qu'il en est. Et je vois qu'une euh, sortie totale du nucléaire en 2050 euh, avec... Aujourd'hui, les enjeux qu'on a, c'est-à-dire besoin de plus d'électricité euh, et euh, des centrales qui vieillissent et qui sont euh, aujourd'hui, euh, euh, d'ailleurs, l'objet qui, qui, qui ont des corrosions et qui ont des choses qui n'étaient pas prévues, euh, une sortie totale du nucléaire sans nouveau nucléaire pour venir euh, prendre un petit peu le relais, relais dont on aura dans besoin... Le relais, il est dans 20, 25 ans. Ah oui, oui bien sûr. C'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux, parce que euh, on ne oui. peut pas laisser sur les épaules de nos enfants un risque que dans les années 2040, parce que tout ça, c'est des investissements qu'on fait dans très longtemps, que dans les années entre 2040 et 2050, on n'est pas encore assez de renouvelables et plus assez de centrales nucléaires pour faire face aux besoins. Aujourd'hui, on ne peut pas vous garantir. Ça, d'accord, je comprends, je comprends la réflexion politique, euh, mais donc j'en reviens. C'est pas politique là. Hein, ah, j'en reviens, enfin, au cœur, au coeur de votre rapport, c'est la confiance et puis se reposer sur sur la connaissance de, de l'état des choses. Ouais. Donc, ça si en, si on, si on en revient à la science. Euh, je, je reprends. Euh, euh, quelle confiance, quelle, quelle confiance on peut avoir en, en ces epr 2 qui doivent se, sur, qui doivent reposer sur le test de le qui est lui-même pas encore en fonctionnement. Il pas ah, fait preuve de sa robustesse. Euh, je, je, je cite, et puis euh, voilà, ça, ça reprend aussi les liens de, un, de, de méconnaissance de ce qui se passe dans l'EPR et, euh, et, et de, de, de, de confiance. Je vous cite dans le rapport « Personne ici ne, remet, ne met en doute l'indépendance de la SN, mais quand elle non. autorise des pièces qui ne sont pas aux normes pour un nouveau réacteur, les citoyens se demandent forcément pourquoi, alors qu'il y a des malfaçons, on les autorise quand même. » Pourquoi on autorise le père de fonctionner avec une cuve qui a trop de carbone au niveau de son acier, qu'il va falloir changer après que le fonctionnement oui. débute Qui va euh, falloir changer. Voilà, des soudures. Enfin, il va été, falloir changer le de couvercle. Des soudures qui ont été mal faites, qui vont être reprises. Euh, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Certaines doivent nécessiter l'intervention de robots spécialement créés pour ça. Mmh. Euh, et tout, tout ça touche des, des, des, des parties du réacteur qu'on qu appelle... Euh, euh, en exclusion de rupture, normalement, rien ne devait leur arriver à ce moment-là, parce que tout devait être fait selon des normes excellentes. Mmh. Euh, donc voilà, comment on peut se projeter en dehors de, de, du choix politique sur euh, le, le, fait, le fait technique Les EPR2 reposent sur une technique qui n'a pas fait ses preuves. Hein. Mais vous savez, ça, ça fait partie. De ça, ça fait partie de, euh, de, de, de ce qui va être débattu lors du débat public, puisqu'il va y avoir un débat public sur la première paire de PR2. Euh, qui est prévu euh, à Panlis. A... Mmh. Euh, vous posez un vrai sujet. C'est une question fondamentale et qui montre que euh, sur la stratégie d'EDF, il y a des points, franchement, qui méritent d'être vus. Moi, ce que je reproche à EDF depuis très longtemps, et quelque part, les pouvoirs publics ont suivi, donc c'est une faute collective, hein. euh, je, je, je, mais, euh, mais, mais que... Mais donc, un moment, il faut qu'on regarde en face pour essayer d'en sortir. La stratégie d'EDF, c'est une stratégie qui a été une stratégie de promouvoir avant tout le nucléaire et donc qui nous a porté vraiment à ne défendre que ça et à ne pas suffisamment développer les alternatives. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les énergies renouvelables, EDF n'a pas été le plus volontaire... D'autres énergéticiens, d'ailleurs, y sont allés. Hein. Vous avez Engie, par exemple, qui est, euh, qui, est, qui est beaucoup plus volontariste sur les énergies renouvelables. Euh, et ça, ça pose un problème. Donc, déjà, ils ont voulu investir quasiment que... J'exagère un peu, mais c'est ça. C'était le nucléaire avant tout. Et après, dans le nucléaire, ils ont focalisé toute leur attention sur les EPR. Et donc, c'est un choix de l'entreprise EDF de se focaliser sur les EPR alors que euh, d'autres euh, pays, d'autres entreprises euh, allaient regarder, par exemple, les SMR. Les SMR, euh, on est en retard sur les SMR. Des petits réacteurs euh, C'est des modulaires. petits réacteurs. Euh, et puis, il y avait peut-être d'autres types de réacteurs. Mais donc, on a une stratégie d'entreprise qui, au lieu d'anticiper et d'essayer de diversifier son portefeuille, a focalisé sur le nucléaire, et dans le nucléaire, a focalisé sur les EPR. Et donc, effectivement, à la fin, on se retrouve encore avec ce côté un petit peu fait accompli de bah, « de, de, de toute façon, c'est ça ou rien Donc, pourquoi, pourquoi ». pourquoi C'est ça ou rien en fabrication française. Oui mais Pourquoi, Après, on, pourquoi on valide euh, avec toutes ces malfaçons qu'on n'a pas fait leur preuve alors, en fonctionnement Attention, l'ASN a validé sous condition un certain nombre de choses. La, pourquoi aujourd'hui EDF propose des EPR2 C'est parce que justement EDF essaye de tenir compte de ce qui a été fait mal fait ou en tout cas du de, de, de, de, de retour d'expérience de l'EPR. Enfin, il n'y a, a pas encore de retour d'expérience, je vous interromps juste pour dire que l'EPR2, au contraire, est, est une simplification de l'EPR sans résoudre les problèmes de l'EPR. Ça reste la même cuve, ça reste la puissance à 1650 MW qui, qui engendre des problèmes de mécanique des fluides au niveau de la cuve, des vibrations, etc. Là, l'EPR2, le je sais, je, je, je, juste, je le précise oui, au, au téléspectateur. Le PR2, on en, de deux enceintes, on passe à une enceinte, euh, etc., etc. On simplifie le PR et coûte moins cher, mais je veux dire, les problèmes, les problèmes techniques euh, de l'EPR restent, restent prégnants. Il euh, n'y a, a pas de problème. C'est à l'ASN, à un moment. Soit euh, on fait confiance dans notre autorité de sûreté, soit on ne fait pas confiance dans notre autorité de sûreté, et là, moi, je ne sais plus où on va. L'ASN a quand même montré à plusieurs reprises qu'elle avait les reins solides. Il faut certainement encore la solidifier, il y avait des, des propositions que j'avais faites sur la gouvernance de l'ASN qui peuvent aussi être regardées, euh, certainement. Mais j'insiste sur le fait qu'heureusement qu'on l'a, et que euh, là, à ma connaissance, il y a encore beaucoup d'étapes à passer avant que le design de l'EPR2 soit complètement validé. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas encore fini tout ça. Donc, euh, de toute façon, là, ce qui est en train de se mettre en place se met en place, sous réserve, que le design de l'EPR2 soit validé. Alors oui, bien sûr, derrière, on a des vrais sujets, parce que euh, la SN, et c'est pour ça que c'est important qu'elle reste euh, indépendante, a sur les épaules une responsabilité lourde, parce qu'on est sur des enjeux financiers énormes, on est sur des enjeux euh, de... de de, de, même des enjeux euh, stratégiques pour la France qui sont, euh, qui sont énormes. Donc, il ne faut pas se voiler la face là-dessus. C'est vrai. Mais après, moi, je ne vois pas de meilleure solution pour essayer de faire les choses bien. Que de protéger cette institution qui est la SN et de lui donner les moyens de travailler. Je ne vois pas d'autres moyens parce que c'est quand même grâce à elle qu'on a évité beaucoup de problèmes. Mais en attendant, on a un EPR qui n'est pas en fonctionnement, j'assiste beaucoup dessus, qui n'est pas en fonctionnement, qui monte beaucoup de ma façon, hum. qui est quand même validé. Je reprends les termes de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot non, il n'est pas validé du tout, l'EPR. Il n'est pas validé, enfin, c'est ce que je dis. Quand mais... enfin, je veux dire qu'il n'est pas en fonctionnement, on a validé de ma façon, sous condition de réparation, etc., bien sûr mais jusqu'à preuve du contraire, la cuve va se mettre en fonctionnement avec une ségrégation de carbone supérieure au cahier des charges. Et, et Je ne vais pas faire ma UDC, ma, ma, mais je vous montre juste, juste une photo. C'est une photo de l'EPR. Est-ce que vous savez ce que c'est Ce n'est pas un piège, hein. c'est assez récent. Nous sommes dans l'EPR, donc on, on, on y voit une canalisation, ouais. qui une canalisation qui, du circuit secondaire qui, du pressérouiseur. C'est ça. Euh, on dirait des soudures, mais je... là, il y, y a... en a. Voilà, on donc a... Autour, on, a, bon, on, a, on a une canalisation. auto de mmh. canalisation, on a des ressorts. Ouais. En fait, actuellement, dans l'EPR, on a des vibrations, oui. assez conséquentes, dont on ne trouve pas la cause. Alors, ne trouvant pas la cause, on, on met des ressorts pour, amoindrir les, pour amortir les, les, ouais. les vibrations. Donc, on va mettre en fonctionnement un EPR qui, qui, ne, qui, qui ne répond pas aux calculs qui étaient faits et pour lequel on va trouver... Une rustine entre guillemets, euh, voilà, c'est un, un, peu, un peu grave. Oui, Donc, la question vraiment de, des EPR2 qui s'appuient sur, sur la confection de l'EPR, euh, elle, elle est assez, pour moi, représentative du lien de confiance que, vous, que, bah, que chacun prône. Hein, voilà, on voudrait avoir confiance en l'ASN. La euh, Nicolas Hulot, vous avez interrogé, il disait lui-même sur l'ASN, il ne doutait pas de la pression qui pèse sur l'ASN, car ces décisions peuvent avoir des conséquences monstrueuses d'un point de vue économique. Donc, Est-ce que l'ASN peut vraiment tout s'autoriser quand il y a des enjeux tels que la production énergétique électrique qu'on attend comme la, la réponse, meilleure possible. La réponse est dans les faits. Actuellement, le l'EPR de Flamanville n'est toujours pas en fonctionnement. Oui. Pourquoi Parce que l'ASN, à chaque fois, a fait les contrôles qu'elle avait à faire et a imposé à EDF de faire les réparations, les rectifications, etc. qui étaient nécessaires. Et c'est à chaque fois cela qui entraîne des retards par rapport au programme initial, des retards excessivement nombreux et excessivement coûteux, mais qui ont toujours été euh, assumés par la SN, malgré, effectivement, euh, tout ce que ça veut dire. Donc oui, la SN a une pression très forte parce que c'est un des enjeux énormes d'un point de vue financier, mais ce qu'on peut constater, et ce qui quelque part est un peu rassurant, c'est que malgré ça, malgré le fait que le PR de Flamanville était une vitrine aussi pour le nucléaire français, l'ASN n'a jamais faibli, quand il s'est agi, de dire « Moi, je ne donnerai pas l'autorisation de euh, mettre euh, les... Euh, » les combustibles dans le réacteur et d'autoriser de, de, de, de, le fonctionnement de ce réacteur tant que je ne considérerai pas moi, à SN, que les conditions de sûreté sont suffisantes. La, la telle' la SN, valide, à condition que EDF vérifie, vérifie les, les ressorts à des temps, à des temps Mais euh, parce que fréquents. Mais c'est parce que la SN qu y a, pas, qu y a, pas... a considéré qu'en mettant cela, les conditions de sûreté qu'elle considère comme minimale, sont remplies. Sinon, elle aurait dit non. Est-ce qu'il n'y a pas juste un, un, un, un point névralgique sur le fait que euh, ces vibrations, ce, enfin, cette amortisseur de, vibra, de, de vibration a été validée par l'IRSN, qui, qui a fait ses tests, qui dit qu'il faut vérifier, et que, que l'ASN euh, valide les études de l'IRSN, mais l'ASN est une auto autorité indépendante mais l'IRSN ne l'est pas, elle est dépendante de l'exécutif. Est-ce que là, il n'y a pas un, un problème entre l'IRSN bah, qui, qui fait des études, ouais. mais qui, qui doit répondre de l'exécutif, qui fait des études pour l'ASN, c'est le bras armé de, de l'ASN, l'IRSN, et l'ASN qui valide sans compétences techniques Oui, je vois ce que vous voulez dire. Moi, je n'ai jamais vu de problème de ce point de vue-là, parce que l'IRSN, ce, ce sont des techniciens, ce sont des scientifiques, donc qui répondent à une question qu'on leur pose. Donc la question est essentielle et, euh, qu est qu'est-ce qu'on va leur poser comme question Or ça, c'est l'ASN qui leur pose poser question, sachant qu'il n'y euh, a pas que l'ASN qui peut saisir l'IRSN. La preuve, moi, en tant que parlementaire, j'avais saisi l'IRSN sur la question de l'entreposage à sec. Mmh. Mais euh, une fois que la question est posée, l'IRSN euh, va y répondre et va, four... et va faire son travail technique et scientifique. Moi, je n'ai pas eu... Et après, je suis pas. Vous posez la question à d'autres que moi, mais moi j'ai jamais eu euh, le moindre doute sur les résultats d'analyse de l'IRSL. Enfin, j'ai toujours été euh, absolument euh, convaincu par euh, l'efficacité le, le, de leur travail. Donc, euh, on leur pose une question, ils cherchent la réponse, ils trouvent la réponse. Après, est-ce que. On ne leur avait pas souvent posé la question sur un à sec, par exemple. Donc, euh, non, je, je... franchement, ce n'est pas ça qui m'embête le plus. C enfin, en tant que citoyen, c est, c est, ça ne vous interroge pas. Ça ne vous, ça vous, ça vous alerte pas, quand même, toutes ces malfaçons, etc. Et mais bien sûr que les malfaçons m'alertent, mais elles m'alertent parce que ça veut bien dire que le... le ce chantier de l'EPR a été mal préparé, il a été mal mené, mal tenu, et on en subit les conséquences maintenant, avec des retards catastrophiques, un coût catastrophique, une image de notre énergie nucléaire, de, notre, de nos compétences nucléaires qui a été écornée, et avec les conséquences que ça a maintenant. Ce qui m'enrage me, un peu, ce qui me fait enrager, pour être plus exact, c'est que parce qu'on croyait à l'EPR aveuglément, on a tout mis dans l'EPR. Et que maintenant, eh ben, on est effectivement dans la situation où, si on veut faire du nouveau nucléaire, il faut qu'on fasse des EPR euh, euh, revisités. Mais qu'on reste sur cette base-là. Ça, ça me gêne, oui. Est-ce que quand on, est, est -ce qu on est, quand on devient ministre de la transition écologique, est-ce que... Est-ce qu'on a une autre approche sur les connaissances susceptibles d'être reçues, d'être réceptionnées Est-ce qu'on est, qu est loin de, loin, enfin, plus loin de, de, de ce type de, de connaissances en tant que député Est-ce qu'il y a des filtres Qu'est-ce qui, qu -ce qui euh... fait qu'il voilà, y, y a des choix généraux et euh, après, au cas par cas, il euh, y, y a des différentiels qu'un que qu député releverait. Je n'imagine pas, en fait, qu'en tant que député, si vous avez fait la, le, votre rapport euh, maintenant, avec la corrosion, avec les vibrations, etc., et ça, ça, que le député n'ait pas relevé ça euh, en, en premier chef. Quand on arrive euh, au gouvernement, on n'est plus dans la même situation. Là, on n'est plus dans le contrôle de l'action du gouvernement, puisqu'on est soi-même au gouvernement. Mmh. Euh, moi, quand je suis arrivée au gouvernement, sur cet aspect de la politique énergétique, j'avais conscience qu'on euh, allait dans le mur parce qu'on n'y voyait pas clair sur ce qu'on voulait faire. Le fait qu'on ait perdu du temps sur les renouvelables, le fait que euh, c'était si difficile de fermer Fessenheim mais qu'à la fin, Finalement, les gens ne comprenaient même plus pourquoi on faisait ça. Et peut-être parce que je crois qu'il y avait vraiment un manque de vision sur ce qu'on voulait faire. Mon principal euh, but pendant mon passage dans ce ministère, c'était de faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, on sorte avec une politique énergétique digne de ce nom dans ce pays. C'était ça mon objectif, qu'on se donne une feuille de route claire, et qu'on s'y tienne, et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et pour ça, j'attendais avec grande impatience le rapport de RTE, qui pour moi devait être la base sur laquelle on pouvait s'appuyer pour faire des choix éclairés. Avant ça, je n'ai pas perdu mon temps. On a demandé à RTE et à l'Agence internationale de l'énergie de nous faire justement un rapport sur la possibilité d'une sortie totale du nucléaire en France pour simplement sortir des, des batailles idéologiques qui sont une plaie sur ce sujet, et qui continuent à l'être, hein, qui sont une plaie parce que ça nous empêche de travailler sérieusement, mais pour euh, qu'on puisse sortir du truc, de toute façon ce n'est pas possible, etc. L'AIE et RTE ont sorti un rapport donc avant les scénarios euh, qui disaient bah, « En fait, c'est possible de sortir du nucléaire dans notre pays, de passer à du 100% renouvelable, mais avec telle ou telle, telle ou telle conséquence, ça pose tel ou tel problème. Mais enfin, on est sorti de la fiction selon laquelle il n'y avait qu'une seule solution, comme d'habitude, qu'une seule solution, c'était de faire du nucléaire, du nucléaire, du nucléaire. On pouvait aussi faire sans, mais ça voulait dire un certain nombre de postulats et de conséquences. Voilà. Une fois le rapport RTE arrivé, moi qui euh, m'a motivé, c'est d'abord de le faire connaître, de faire comprendre qu'il existait des scénarios que chaque scénario avait des avantages, des inconvénients, qu'il en avait des plus risqués que d'autres, des moins risqués que d'autres et que sur cette base-là, il fallait que enfin l'exécutif donne une vraie direction à notre politique énergétique, une vraie vision, un vrai cap et que ça une fois qu'on a ce cap, qu'on puisse enfin avancer de manière plus décidée et euh, qu'on qu puisse avancer sur euh, le développement des énergies renouvelables, sur euh, ce qu'on fait du nucléaire, prendre une vraie décision et ne plus être dans cette espèce d'entre-deux qui fait qu'on prenait des décisions sans vraiment savoir pourquoi, avec des conséquences qui faisaient que bah, ça n'avançait pas assez vite et que finalement on n'était pas efficace. Est-ce que c'est vraiment, enfin, je ne pense pas qu'on ait parlé d'idéologie euh, depuis le début du, de notre entretien, est-ce que tel qu'on l'a abordé, est-ce que c'est vraiment que idéologique ce, ce, ce, ce, ce choix de dire je suis pour ou contre, enfin, tel qu'on l'a abordé, sur les aspects techniques, on aurait pu aussi aborder l'aspect CIGEO aussi, qu'est-ce qui fait que des collectifs euh, viennent, viennent euh, euh, faire recours contre l'État, contre, contre le dépôt euh, d'utilité publique, contre... Euh, je n'avais euh, pas signé. Pardon que je n'avais pas signé. Oui, le, le, enfin, le recours là euh, qui vient Non, la, la déclaration d'utilité publique, euh, elle était oui, oui, sur mais mon bureau un certain temps. Je veux dire, est-ce que c'est est -ce, est -ce que, est que idéologique Est-ce que c'est pas. Il y a les gens, enfin, les, les collectifs viennent avec des éléments techniques. Je viens de le faire avec le PR2. Avec le PR, pardon. aussi géo voilà, on, on parle des, des, des problèmes d'incendie de, éventuel, d'hydrogène qu'il mmh. faut pendant 150 ans euh, euh, assurer, assurer la ventilation, donc euh, électriquement, etc. Il ne faut pas qu'il y ait. De quoi, pour paquet pas qu'il y d'explosion Est-ce enfin, que c'est mmh. que idéologique, tout ça Il n'y a, a aucun élément, aucun argument euh, euh, technique Et il n'y a rien qui, qui vient... Qui vient ins, entend, Entendons-nous bien. Quand je parle de débat idéologique, c'est que... Euh, on a trop longtemps laissé faire, et j'en étais actrice aussi, hein, euh, cette bataille de, des, des pros et des antinucléaires dans notre pays. On a les pronucléaires qui euh, défendent comme une forteresse assiégée le nucléaire et donc qui sont fermés à tout le reste parce que le reste est une menace. Et on a les anti-nucléaires qui, avec des raisons tout à fait justifiables et tout à fait euh, justes, hein, enfin, on a quand même un vrai sujet sur le nucléaire, sur ce qu'on laisse à nos enfants, sur euh, euh, les déchets notamment qu'on laisse à nos enfants, sur les risques, euh, et, euh, et donc, mais qui en fait, ont développé une vraie euh, technicité, mais qu'on n'entend pas parce que euh, ceux d'en face fait vont dire « oui, mais vous dites ça parce que vous êtes anti-nucléaire ». Et donc, moi, pour faire passer des messages maintenant, j'essaye de passer par des gens qui ne se sont jamais positionnés pour ou contre le nucléaire, pour qu'ils deviennent audibles. Parce que moi, quand je dis quelque chose, on dit « cette fille est anti-nucléaire », et donc elle cherche les problèmes avec le nucléaire et donc elle ne regarde pas ce qu'il y a de positif. Donc, moi, maintenant, j'essaie de m'extraire de ça et donc de me fonder le plus possible. Et c'est pour ça que, là-dessus, il enfin, faut vraiment qu'on se comprenne. J'essaie de me fonder le plus possible sur des éléments ultra-factuels. C'est pour ça que le rapport RTE est important, parce qu'il a permis à, aux deux camps de se dire, bon, bah, là, on a un truc, c'est des faits, c'est euh, des, des, des, des projections sur des bases euh, scientifiques ou pseudo-scientifiques. C'est des scénarios qui sont très extrêmes, hein, soit en nucléaire, oui, soit en Oui, mais qui sont tous renseignés. Ils sont tous renseignés. Chaque scénario est étudié avec ses avantages et ses inconvénients, et aussi avec ses degrés de risque. Et c'est ça qui est très intéressant. C est, c est des, les degrés, euh, il, y a une, il y a une grille dans le rapport euh, RTE avec les différents scénarios et avec euh, le, le, les risques de chaque scénario. Je parle là de, de l'aléatoire, c'est-à-dire quelle est la part de trucs qu'on ne maîtrise pas euh, qui est dans chaque scénario. Et on voit bien que les deux scénarios les plus extrêmes, évidemment, celui du 100% renouvelable en 2050 et celui de euh, tout nucléaire, enfin tout nucléaire qui ne sera jamais euh, énorme, hein, puisqu'on voit que même dans le scénario très nucléarisé, on est à une part de nucléaire qui est bien moins forte que maintenant. Hein. Mais euh, même dans, et dans ce scénario-là, ces deux scénarios-là, il y a une part de euh, trucs qu'on ne maîtrise pas, qui est beaucoup plus importante que euh, les scénarios intermédiaires, qui, qui sont des scénarios où on a euh, pris plus de marge de manœuvre euh, en termes de, de sécurité, euh, on, a, on a pris plus de... de euh, on se laisse moins aller à l'aléatoire, donc on se, on se fera moins avoir. C'est pour ça que ces scénarios-là sont des scénarios qui sont quand même beaucoup plus regardables, pour être très franche. Et c'est aussi ça, moi, qui m'a fait évoluer. Moi, j'avais la vision de ce que je voulais, j'avais mon opinion sur le nucléaire. J'entends en, aussi les défenseurs du nucléaire quand ils disent « notre combat du siècle, c'est le combat climatique », le nucléaire est une énergie décarbonée. C'est vrai que le bilan euh, énergétique du nucléaire, y compris avec l'extraction, hein, euh, c'est un bilan qui est plutôt bon du point de vue carbone. C'est vrai. Et donc que certains disent, mais vous ne vous rendez pas compte, là on a ça, euh, les événements climatiques sont terribles, ce serait dommage de se priver de cette énergie qui est décarbonée, en plus là, vu qu'on qu l'a, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Donc, mais c'est aussi... aussi... Oui, on en revient à la culture du risque. On l'a, mais euh, dans, dans, dans, que, dans quelles conditions Dans quelles conditions euh, d'État, des de centrales actuelles et Absolument. Que, donc c'est voilà, simplement... Mais c'est pour, exactement pour cette raison-là que je n'ai absolument pas changé d'avis sur le fond dans ma vision des choses, mais que par contre, j'ai évolué sur euh, le phasage et sur euh, le fait d'avoir besoin d'un quota de réacteurs neufs parce que quand je regarde les rapports de RTE et quand j'essaye justement de m'extraire de mon opinion, que je regarde les faits, je me rends compte que tout miser sur, sur un parc nucléaire vieillissant et sur les renouvelables, sur une montée en puissance des renouvelables, quand je regarde où on en est aujourd'hui, les obstacles, on rencontre aujourd'hui qu'il faut lever, notamment sur le développement des renouvelables et l'état de notre parc nucléaire, et notamment avec les corrosions et le besoin d'électricité plus important avec l'électrification de nos besoins. Je, je ne vois pas comment on y arrive si on se prend pas une petite sécurité avec quelques réacteurs nucléaires. Je ne dis pas forcément qu'il en faut 14. Hein. Ça, je ne le dis pas et je ne pense pas, si pas, pour être plus très plus franche. Les six, on va déjà commencer par deux, parce que c'est euh, deux par deux. Oui. On va déjà commencer par deux, et on va voir au fur et à mesure. Mais se dire qu'en 2040, on peut compter sur quelques réacteurs neufs, on peut compter si tout va bien, enfin, si tout va bien, ça dépend du quel point de vue on se place, mais oui. enfin, si, si tout passe comme prévu, ça, pouvoir compter sur deux réacteurs neufs, euh, c'est un luxe dont malheureusement j'ai peur qu'on ne puisse pas se passer aujourd'hui. Si on fait une projection euh, complètement imaginaire. imaginaire. S'il y avait une solution sans nucléaire, vous avez, les, vous avez en tant que ministre les capacités euh, les, de manœuvrer et d'imposer le choix sans nucléaire Je reprends juste des, des termes qui reviennent souvent. Euh, le nucléaire, c'est l'état dans l'état. Hein, pour citer Bernard Laponche, le nucléaire échappe au ministre, disait Dominique Wanet, une de vos prédécesseurs. Quelle capacité de manœuvre a un ministre de la Transition écologique sur le nucléaire C'est un peu cash, mais... Euh, euh, il, a, il a une capacité de manœuvre euh, à partir du moment où... D'abord, où on a des éléments qu'on peut mettre en face de ceux qui veulent que rien ne bouge. Et c'est en ça que le rapport RTE, pour moi, est vraiment crucial. C'est-à-dire que euh, là, ce n'est pas la ministre qui le dit, c'est euh, des... Euh, euh, milliers de contributions, deux ans de travail et, euh, et un truc sérieux. Et donc ça permet de contrer d'autres qui euh, vont vous asséner des vérités. Donc avoir des éléments tangibles à pouvoir mettre en face c'est hyper important quand on est ministre de la transition écologique. Après, on a aussi besoin euh, d'avoir euh, un relais euh, Premier ministre, Président de la République. Ce relais-là, il se fait euh, parce qu'on a réussi à convaincre aussi. Donc... Euh, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc Après, les marges de manœuvre aussi, bah on, euh, on peut bloquer des choses. Si on ne veut pas que les choses avancent, on peut les bloquer. Mais ce n'est pas forcément ça la bonne solution. Moi, je crois qu'il faut vraiment raconter l'histoire telle qu'elle se passe et donner une vision des choses. Donner une vision des choses, c'est euh, euh, montrer aussi les enjeux, montrer ce qui est en train de se passer et euh, et, et, et expliquer comment on va y aller. C'est pour ça que, moi, le discours de Belfort, c'est un discours, je l'aurais entendu il y a dix ans, il ne m'aurait pas forcément plu. Là, non seulement euh, j'y étais, mais en plus j'avais participé euh, à la préparation de tout ça, et j'en étais heureuse, parce qu'enfin, on avait une direction politique claire qui était donnée. Et c'était ça qui était important. Et donc moi, je, pour moi, je considère ça comme une de mes réussites en tant que ministre de la Transition écologique et euh, la euh, Barbara Bompili d'il y a dix ans ce discours-là, elle l'aurait peut-être regardé avec des yeux un peu écarquillés parce que c'est pas ça il y a dix ans que j'aurais voulu voir, sauf que euh, la Barbara Bompili euh, de maintenant vous dit avec tout le, le, le bagage que j'ai, avec toutes les connaissances que j'ai sur le sujet, le discours de Belfort a le mérite absolu d'enfin nous donner une vision claire de ce qu'il faut faire et de pouvoir tout mettre en route derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, malgré, euh, enfin, malgré le délai... Rappelons quand même que ce, ce choix, c'est pour, pour une paire, deux paires à Penly éventuellement, et avec un délai de euh, 2040-2050. Alors, le, le délai qui est prévu actuellement, c'est de euh, fin de des de années valider. 2030. Fin des années 2030, on va le dire comme ça. c'est euh, il a validé le concept, enfin, les nouveaux, les nouveaux mais concepts, Mais tout ça, c'est avec plein de si, mais au moins, on non sait ouvre. Et, et, et ça veut dire quoi, le discours de Belfort aussi Ça veut dire qu'on a enfin compris, parce que faut, et certains ont regardé que l'aspect nucléaire du discours de Belfort. Je peux le comprendre, mais encore une fois, il faut arrêter d'avoir des œillères. Ce discours est un discours global. Le discours de Belfort, c'est le discours qui relance résolument la machine sur les énergies renouvelables. Et ça, on avait besoin, vu, au vu de, des attaques innombrables sur les énergies renouvelables, on avait besoin d'avoir un signal politique clair du président de la République qui dit, qui siffle la fin de la récré et qui dise, maintenant, on arrête de tergiverser, on a besoin de développer énormément les énergies renouvelables et on y va, et on y va à fond. Et c'était ça le message qu'il devait passer. À titre personnel, j'aurais préféré qu'ils euh, en disent encore un peu plus sur l'éolien terrestre, mais au moins sur l'éolien offshore, sur lequel on est très en retard, sur euh, le, le, le solaire, ça y est, quoi. c'est parti. Et c'était hyper important de le faire. Et là, maintenant, on peut avancer, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'avant, il y avait trop de... Euh, de flou, quoi. Et euh, pour pouvoir faire des investissements, pour pouvoir... Euh, euh, avoir une politique qui tienne la route, on avait besoin de sortir du flou. Je, je reviens sur le thème initial de, de notre entretien, qui est l'exercice du pouvoir dans dans le, dans le cadre du nucléaire civil. Euh, je reviens que euh, je reprends quand je l'État dans l'État, etc. Euh, les signaux, c'est euh, les signaux, exemple, votre, la construction de votre bureau. 50% des membres de votre bureau à l'époque étaient constitués de, de personnes issues des mines, des ponts ou de, de centrales. Et, si oui. voilà, et si je reprends... Voilà, Vous-même, vous, vous, vous, vous, enfin, vous, vous soulignez dans une interview, bien sûr, il y a aussi du lobbying renouvelable. Mais en termes d'influence sur le sommet de l'État, ça n'a rien à voir. Il ne joue pas dans la même catégorie. M. Hulot disait, il nous a d'ailleurs été fait remarquer que les opérateurs et les experts de la scène sortaient tous des mêmes écoles, des mêmes milieux. Donc cet état dans l'état, il pose question, dans le terme de la confiance que les citoyens doivent reposer auprès, auprès de leurs représentants. Et, et, et, comment, et voilà, pour comprendre comment ça s'exerce, voilà, un bureau qui constitué d'autant de personnes qui sortent des mêmes écoles, plutôt pro-nucléaire, sans être caricatural, je pense qu'on pouvait valider, comment, comment, comment, comment on interroge cet exercice du pouvoir et ben parce qu'on remet les gens à leur place. C'est-à-dire que on a, ces gens-là sont des gens excellents sur l'aspect technique. On a euh, là des, des personnes, et j'ai en tête des gens, qui sont excellents sur les aspects techniques. Mais ce n'est pas leur rôle de faire la politique de l'État sur les questions énergétiques et d'ailleurs sur, euh, sur rien d'autre. Leur rôle, c'est d'être en appui technique. Or, pendant trop longtemps, du fait d'un manque de vision politique et d'un manque de courage politique d'un certain nombre d'acteurs, bah, c'est un peu eux qui, euh, du coup, bah, faisaient tourner la machine. Et, euh, et donc, faisaient tourner la machine aussi euh, euh, en suivant euh, ce qui était mainstream, quoi, ce qui était euh, l'état d'esprit global, global. En France, on défend le nucléaire, c'est comme ça. Nous arrivons presque au terme de ce qu'on Dans l'actualité, avec ces arrêts forcés euh, pléthoriques de réacteurs pour euh, inspection et pour réparation, est-ce qu'il est normal d'imposer un calendrier de redémarrage, à votre avis dire, La SN est seul dépositaire de, de, de, de faire redémarrer les réacteurs une fois qu'ils sont bien réparés, une fois, qu sont, une eh fois que la sûreté est, est, est, est assurée. Est-ce que c'est normal qu'un gouvernement impose à EDF un, un calendrier de redémarrage euh, dans l'hypothétique hiver rude qu'on pourrait avoir en février. Non, mais le gouvernement ne va rien imposer à EDF qui ne soit validé par la, S, par la SN. Hein. Oui, mais genre Donc, ça, ce qui est vendu modétiquement. Quelque part, voilà, redémarrage de 5 réacteurs à telle date, 5 autres à telle date, il y a quelque chose qui est quand même imposé. On a quand même un sujet sur la manière dont sont gérées les opérations de maintenance des réacteurs et le calendrier. On peut aussi se dire qu'au-delà des pures questions de sûreté, il y a une marge non négligeable d'amélioration de ces calendriers. Donc, euh, on peut très bien avoir un calendrier euh, de euh, maintenance des centrales et de fermeture des réacteurs qui soit plus efficace que celui qui existe actuellement. Et les marges de manœuvre, ce n'est pas forcément en rognant sur la sûreté. Surtout pas, d'ailleurs, c'est pas une question de pas forcément, c'est surtout pas en rognant sur la sûreté. Mais euh, il peut y avoir euh, des questions de mise à disposition d'équipes, de matériel, etc., qui soient optimisées. Aujourd'hui, l'audit que j'avais commandé pour ça est un audit qui doit permettre d'apporter un certain nombre de solutions pour être meilleur. On n'est pas, on pas euh, les meilleurs du monde sur, euh, sur ce sujet des calendriers de maintenance. Donc. Dire à EDF maintenant, il va falloir améliorer ça et euh, voir avec eux comment optimiser là déjà euh, les, les arrêts de tranche pour éviter d'avoir trop de réacteurs arrêtés au moment où on va en avoir le plus besoin, c'est-à-dire euh, à la fin de l'hiver, ça paraît être du bon sens. Mais évidemment, la SN a tout son rôle à jouer dedans pour euh, faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions de sûreté. C'est ce qu'on attend d'elle et c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. On regarde les différents éléments que vous avez relevés dans votre rapport, donc des défaillances quand même qui existent, hein, il voilà, ne faut pas se cacher les yeux, en tant que ministre, il y, y a des doutes, il y a des peurs, il y a une crainte que sous sa mandature, un accident grave arrive. Ça peut toujours arriver. Ça ne fait il pas faut, réfléchir... Il ne faut que, jamais, jamais, jamais, jamais se sortir de l'esprit qu'un accident nucléaire peut arriver. Et donc, ce qu'il faut faire c'est mettre tout en œuvre pour éviter que ça arrive et pour, si ça arrive, qu'on soit prêt à réagir. Et donc, pour ça, il y a d'abord toutes les mesures de grand carénage qui permettent, un, euh, d'éviter que ça arrive le plus possible et, si ça arrive, d'être prêt. Euh, donc, euh, c'est aussi le rôle de l'ASN de vérifier que euh, tout ce qui doit être mis en place soit mis en place. Euh, je pense... Euh, au fameux diesel euh, d'Ultime ultime Secours, ultime secours euh, dont euh, là, j'ai plus en tête l'état des lieux de la mise en place, mais je crois qu'on n'a pas encore complètement fini. Et, ils ont, des et ils ont des, des, des fonctionnements défaillants. Euh, voilà. Tout à fait. Euh, L'amélioration la, mmh. de la culture de sûreté, qui pour moi est un vrai sujet. Euh, et puis, euh, et puis, ah, et puis euh, essayer de... Euh, d'anticiper au maximum tout ce qu'on peut faire sur, sur les, les, les déchets, sur la, la manière dont on les entrepose. Sur... Je ne vais pas revenir sur tous ces sujets-là, mais oui, un accident nucléaire peut arriver. Euh, la leçon de Fukushima, c'était celle-là. Ne jamais croire que ça peut arriver aux autres et pas à nous. Il euh, ne euh, faut, faut, faut jamais avoir un péché d'orgueil dans le nucléaire être extrêmement humble. Oui, votre objectif c'est d'avoir la sûreté la plus optimale, la plus efficiente possible est-ce oui. qu'on est au moins à ce point-là, même si l'impossible est, est possible, est-ce qu'on est, est qu atteint ce point d'efficience euh, en termes de sûreté Et on Je... regarde, regarde l'analyse que vous avez faite vous-même et depuis 2018, on regarde tout ce qui s'est accumulé euh, sur les différents, euh, différents articles, euh, différentes enquêtes sur, sur ce domaine-là. Et on pourrait imaginer oui d'avoir toute confiance une fois qu'on est, bah, est au maximum de la sûreté. Mais est-ce qu'on l'est en fait Je pense que euh, grâce à la SN, on est à un niveau qui est quand même un niveau euh, assez rassurant. Mais malgré tout, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui dans les questions de corrosion, le fait d'un manque de transparence sur la sécurité notamment, ne permet pas d'être sûr à 100% que tout ce qui peut être fait est fait. Donc, il faut qu'on puisse améliorer ça. Il faut que les parlementaires puissent avoir accès sur les questions de sécurité, puissent avoir accès à des documents secrets défense pour pouvoir regarder ce qu'il en est, et de manière régulière. Il faut que EDF soit un petit peu plus causant. Sur ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, faut il faut qu'il arrête de nous dire que tout va bien. En fait. Moi, j'en en ai marre d'entendre EDF nous dire tout va très bien, Madame la Marquise, euh, pour qu'après, on se rende compte au dernier moment que ça ne va pas et qu'il va falloir faire des choses un peu en catastrophe. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que EDF, que EDF nous dise comment il va faire si euh, dans 5 ou 6 ans, il est obligé, ou 10 ans, il est obligé de mettre à l'arrêt un certain nombre de réacteurs parce que. Ils, plus, ils ne sont plus suffisamment justement sûrs au regard des conditions de la SN. Qu'est-ce que EDF a prévu pour faire face à ce genre de situation Aujourd'hui, à ma connaissance, pas grand-chose. Et nous, nous tous, décideurs politiques, citoyens, etc., nous devons nous emparer de ces questions en sortant de des noms d'oiseaux et de machin, pas assez fait ci, pas assez fait ça, de nous emparer du débat qui va avoir lieu là. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'enfin on avance sur notre politique énergétique, on a une vision claire qui a été donnée par le président de la République et il va y avoir un vrai débat démocratique sur la nouvelle, les nouvelles tranches de paire, mais aussi sur le choix de la politique énergétique au regard de ce qui a été fait par RTE. Ça va avoir lieu dans les mois qui viennent, il va y avoir aussi un projet de loi qui va entériner tous ces choix-là, qui va aussi faire l'objet de débats au sein de l'Assemblée nationale. On va avoir un an devant nous, jusqu'au vote de la loi, de débats très forts sur nos orientations de politique énergétique. Il ne faut rien mettre sous le tapis. Tous ces éléments-là, il faut les mettre euh, dans le débat pour pouvoir enfin mettre en œuvre une politique énergétique qui soit une politique de long terme, parce que ce sont des investissements pour des décennies à venir, mais qui soient endossés par tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, du travail. Hein. Un dernier point, on a largement étayé, euh, enfin, on a abordé beaucoup de points de la sûreté. Un dernier point sur la sécurité, puisque l'actualité nous, nous y pousse un petit peu. Dans votre rapport de 2018, dès son introduction, vous indiquez que la Commission n'a pas étudié les menaces qui pourraient résulter d'une guerre. Euh, dans ce contexte, les réacteurs nucléaires pourraient constituer des cibles de choix et les moyens mis en œuvre par les militaires assaillants pourraient causer des dommages irréversibles à l'origine de forts dégagements du radioactivité. C'est un point de sécurité important. Euh, on pense forcément aux 130, euh, 130 installations nucléaires de base qui existent sur le territoire français, dont 56 réacteurs civils. On pense aux piscines de refroidissement qu'on qu a évoquées qui ne sont pas nucléarisées pour la plupart. Mais surtout, on pense aussi à la Hague, hein, qui est le site le plus nucléarisé au monde. Euh, Est-ce que ce n'est pas le dernier, aussi un point euh, finalement à, à, à considérer euh, comme ultime risque cette guerre bien, en, sûr. bien sûr. Au-delà de du terrorisme, etc., je veux dire, là, on est, voilà, une guerre nous ouvre... Mais le nucléaire, et c'est ce pourquoi j'ai été très réticente sur le nucléaire et que je continue à l'être, euh, le nucléaire postule le fait que euh, nous puissions gérer les installations nucléaires de base dans un contexte de paix et euh, dans un contexte d'une civilisation qui a les moyens de le faire, les moyens techniques, les moyens financiers, euh, euh, les moyens humains, pendant un laps de temps très long, puisque euh, les, les déchets nucléaires et les euh, les installations nucléaires nécessitent d'être pris en charge pendant des décennies, même plus que des décennies. On est sur des siècles et même sur des millénaires pour un certain nombre de déchets. Et donc, ça nécessite d'avoir quand même des conditions politiques de stabilité qui permettent de le faire. Aujourd'hui, on voit que dans un monde qui est de plus en plus tourmenté, c'est difficile de pouvoir se dire qu'il n'y aura pas de guerre, dans notre pays ou dans d'autres, dans des, des temps assez courts. Donc euh, là, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine le montre. On prend des risques. On prend des risques. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que c'était moins dangereux euh, d'avoir euh, des éoliennes qui se faisaient bombarder que d'avoir euh, des réacteurs nucléaires. D'ailleurs, je le pense toujours. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, N'oublions pas qu'en France, nous sommes à euh, 70% dépendants du nucléaire pour notre électricité. Donc on ne peut pas parler de tout ça philosophiquement sans regarder que des choix ont été faits il y a déjà un certain nombre d'années, sans d'ailleurs trop demander son avis à la population, et que euh, ces choix-là, nous en sommes les héritiers. Donc que quels que soient les choix que nous allons faire maintenant, nous ne partons pas d'une feuille blanche. Et que euh, c'est pour ça que euh, je crois que les scénarios de RTE nous permettent, à partir de la situation existante, de pouvoir faire en sorte euh, d'avancer dans le bon sens. Après, euh, est-ce pour ça qu'il faut euh, jeter le bébé avec l'eau du bain euh, Il y a des gens aujourd'hui qui se disent que euh, le nucléaire peut être une solution pour lutter contre le changement climatique si on réussit à résoudre le problème des déchets et de la sûreté, moi, je suis une pro-science. Si un jour, on trouve une solution pour que le nucléaire ne pose plus de problèmes de sûreté et de sécurité, bien sûr, et plus de problèmes de déchets, très bien, euh, ce sera formidable. Maintenant, aujourd'hui, ça n'est pas le cas, donc on doit faire avec, tel que c'est, les avantages et les inconvénients. Merci pour l'entretien. Merci à vous et bon courage.